Si vous souvez les tapis rouges à gauche et droite, vous arrivez directement dans les salles par ici. C'est par ici. Lui ha decorato una cappella, eh, una chiesa, eh, in RL, cioè una chiesa che si trova al sud della Francia, vicino a Nizza, e lui l'ha dipinta tutta all'interno. Il, il, il modello wow. model della cappella è un... La lo spettacolo dedicata a Second Life allora, e li sarà, verrà sarà proiettato il film che abbiamo on fatto oggi sarà proiettato proprio qua in RL oh. noi, e noi come io sarò lì davanti con il cappellino uh, a chiedere le limosine. bellissimo tutto, tutto quello che fa in RL lo riproduce in Second Life ma tutto quello che fa in Second Life viene mostrato in RL on va aller au début de l'expo maintenant. On n'arrivera pas à téléporter tout le monde, on va y aller à pied. Il ne faut pas qu'on en perde. En avant, il faut me suivre. Alors on va faire le tour par le. Attends, Patrick ne va pas trop vite. Patrick ne va pas trop vite. On en a déjà perdu. Oui. Par oui. ici... Ah oui, ça va être dur de... On va, euh... Bon, on va y aller, puis ceux qui manquent, on les téléporte. Voilà, par ici, on prend les escaliers. Le hein. Ils arrivent, ben, on en a perdu ah, beaucoup. Voilà, la normalement, l'expo commençait ici. C'est l'enfance oh. de l'art. C'est les premiers fanzines, les premiers dessins. Alors, alors on avance. Alors, maintenant, on va aller dans la salle du nom. il voilà. ah, okay. ah, y a quelqu'un qui est toilette. toilette. Oui. <rire> Ah oui, vous avez, été, non, vous avez non, découvert non, les toilettes. Il y a une surprise. Okay. Il y a écrit « Ayom sur le mur et dans la glace, on voit moyen. Voilà, alors là, c'est la salle sur le nom, le nom du père. Qu'est-ce ouais, Qu du tour, bah. Alors, questi, lui a iniziato avec euh, con questi des œuvres uniquement avec les lettres de mon nom. Il suo nome, son nom, il suo nome son nom. Et donc, à l'inizio, quand il ah. iniziato... No? Il y a encore un étage et un grenier. Alors, Nomas, il est français, dans la vie réelle, il est clown. Je l'ai rencontré au cirque de Monte Carlo, en vrai. Voilà, tout le monde vient. Oui, là, c'est la création wow. du moyen, de moi en fait, des puisque des là j'ai pris l'avatar du petit bonhomme. Bonheur. de quel matériel Céramique. Ah. Céramique. Et Fa à Albisola wow. en Italie. On ah. va vers le Moyaland. Classique. Et Altreparte, Fa la Pitura directement sur la, la place, sur le mur. J'ai fait la peinture directement sur le mur. Anomas, au fait, tu descends finalement ouais, je vais avant la fin de l'expo. Si on descend. Non, Et pardon. Max aussi, je ne sais pas si Max descend. Ben Max, ah, euh, il m'a dit que son copain y descendait, donc euh... je te ferai une je visite en, en oui. réel. Maintenant, on va visiter la chambre. La caméra oui. de l'artiste. Casinato plus de Donc c'est la photo de l'installation. Je n'ai pas eu le courage de expo tout expo faire en 3D. Le, le, le studio moyen n'a pas les assez de techniciens pour tout reproduire. Ah, pareil, non, par Paris, Paris ici, oh, ou massive est tombé voilà. et une place del département des Alpes maritimes ce qui est commencé à être tard Moi, je vais bientôt aller me coucher bonne nuit à tous bon noter uh, good night thank you for your visit et peut-être en réel en france voilà.